Yo les dormeurs, aujourd'hui on se retrouve dans le à moi dans mes rêves numéro 1. Alors oui, j'ai la même tenue que dans la vidéo d'hier où j'ai expliqué le concept. J'ai commencé le 1 mois dans mes rêves avant de vous publier les vidéos. Quand vous m'avez dit que ça vous chauffe, le matin je me suis réveillée et j'ai commencé le projet. Bref, il est 8h du matin, j'espère que tu as bien dormi. N'hésite pas à me raconter ton rêve. Alors bien évidemment, j'espère que tu as passé une bonne nuit entière euh, d'un calme plein et que tu n'as pas de rêve. Mais si tu te souviens de ton rêve, j'aimerais bien le savoir. Moi j'ai fait un petit rêve qui est assez cool. Personnellement, j'ai rêvé qu'il y avait un ami qui m'appelait et qui me demandait de venir l'aider. Genre, ouais, viens m'aider et tout, là ça va pas et tout. Et moi je suis prise de panique et je dis j'arrive frère, j'arrive you know me like you know me je pars le secourir, j'arrive dans une chambre et là il y a une bombasse, genre une bombasse, une rousse bombasse qui débarque. Là je comprends que en fait le mec a un problème avec elle donc mon pote et euh, du coup j'ai dit vas-y pars et tout je suis une héroïne dans mes rêves. Et là le mec il se barre et là je me retrouve enfermée avec cette meuf en fait du coup me prend à la place de mon pote. Pour analyser cette première partie parce que après euh, ça je suis repassée en sommeil profond, la suite de l'histoire elle est pas trop en rapport avec ce qui s'est passé comme je vous ai expliqué dans la vidéo tips, n'hésitez vraiment pas à regarder pour bien comprendre le format donc je vais vous raconter au début. Donc si j'ai rêvé du fait qu'on m'appelle et qu'on me demande de c'est parce qu'en ce moment dans ma vie perso, on m'appelle tout le temps. J'ai même dit à ma mère le matin même, maman, tous les jours on m'appelle pour de l'aide, pour de l'aide, pour de l'aide. Et elle me dit, bah laisse tomber, arrête de leur répondre. Je dis, mais non, maman, c'est mes potes. Donc dans mon rêve, mon pote m'appelle et me demande de l'aide. Donc j'y vais tout simplement. J'ai oublié de préciser un truc assez fun, c'est que l'ambiance du rêve c'était Harry Potter. C'est-à-dire que c'était l'ambiance Harry Potter, c'était les mêmes tours d'Harry Potter, etc. Donc faut savoir que mes rêves sont fortement ambiancés par tout ce qui est euh, Harry Potter, pouvoir, vampire, loup-garou et animaux. Ok, euh, je sais pas pourquoi je ne regarde pas du tout ce genre de choses, mais je sais pas, je suis forte marqué par ça donc voilà c'était une belle ambiance à Harry Potter la belle rousse sans vous mentir avant de dormir j'ai regardé Riverdale et bien évidemment j'ai euh, Cheryl Blossom euh, je l'ai c'est une fille que je trouve magnifique je trouve les, les filles rousses magnifiques. c'était pas elle dans mon rêve hein, mais c'était une rousse aussi belle qu'elle ensuite la nuit continue et je repasse en sommeil paradoxal et là je fais la suite du rêve donc je suis toujours kidnappée et euh, la fille m'empêche de partir en fait elle m'empêche elle me tient elle me dit non je dois faire des trucs pour elle des trucs pas cool etc et moi je suis en mode mais je veux partir à ce moment précis je ne me souviens pas enfin je ne sais pas que je suis en rêve en fait à ce moment précis je ne sais pas Et là. Il se passer un petit truc où mon cerveau va dire En fait cette fille va me dire si tu veux partir tu peux Je te donne 15 minutes, tu dois voler Et tu dois téléphoner à quelqu'un, envoyer un texto Et dans ma tête je me dis vite, il faut que j'appelle mes parents Il faut que j'appelle quelqu'un Et du coup je commence à voler, à sauter Et là je dis mais je sais pas voler en fait Et là la meuf derrière moi elle vole et tout Et moi je suis en mode hé hey, je suis pas volée et tout mais je sais pas Je cours, je cours, enfin je, je vole en rien ce que je fais Je prends mon téléphone et là je m'aperçois que j'ai pas de téléphone Que je tape sur ma main et que ça marche Parce que faut que ça marche. Et là, mon rêve bug et me dit Léa, tu es en train de rêver. tu C'est pas normal, t'écris pas sur ta main dans la vie. Donc, le téléphone marche très bien, je vole à moitié, je cours, je rampe, je sais pas ce que je fais. J'arrive à jouer une personne et, et ça bug tellement dans mon cerveau que ouf, le rêve se coupe et je repasse de suite de mes rêves. Le rêve était quand même assez flippant parce que j'étais quand même kidnappée, mais je suis restée dans ce rêve parce que j'avais conscience que j'y étais. Et du coup, quand j'ai conscience, je m'amuse fortement à faire la suite comme je veux. J'en ai eu conscience pendant ce petit sommeil paradoxal de court temps, mais dans celui d'après, vous allez voir que je suis repartie en sommeil, même si j'ai conscience des choses pas totalement comme dans ce petit moment. Oh la nuit continue et je passe. Et en fait, j'ai des bleus partout, genre au poignet, là, au cou, etc. Elle me demande si ça va ma mère. Et là, je suis en mode, oui, ça va. Et je lui fais des petits... Euh, Regarde ma main, je vais pas très bien ma main, j'ai des bleus partout sur le corps. Un petit mais oh, bah, si ça va, alors ça va, etc. Et euh, c'est tout. Ce petit passage est très court et si j'ai rêvé de ça c'est parce que ma maman euh, elle ferme les yeux sur Et euh, elle a les yeux comme ça, ma maman elle dit comme ça, c'est l'inverse de moi Elle veut tout ignorer, ne rien savoir et tout ça parce qu'elle pour elle c'est la sécurité de rien savoir Là en fait dans mon rêve j'étais sûre qu'elle voyait mais qu'elle voulait pas se mêler des choses Et euh, voilà c'était le petit moment maman, donc la nuit a battu son plein et on arrive à la fin Et maman. là en fait la fille se fait attraper et en fait elle est tout en haut de sa tour dans Harry Potter et elle saute pour se suicider. Et là, moi, je vole. <rire> à ce moment précis, j'arrive à voler et je la récupère, je la rattrape et je me souviens, je la tiens à bout de bras comme ça. Fort, je vous jure, j'ai forcé mon truc, j'ai cru que j'allais faire un infarctus. Tout à l'heure, je la mets sur le balcon et là, on s'embrasse. Genre un baiser, genre majestueux. Et là, en fait, la police arrive et finalement elle a une injonction, c'est-à-dire qu'elle a pleuré à s'approcher de moi et je me réveille. Hyper intéressant comme fin. Donc euh, voilà, mais c'était un rêve d'aventure 2, c'était génial, Il hein. euh, faut savoir que j'ai tout ressenti, j'ai tout vécu. Alors pourquoi, première chose, pourquoi je l'ai rattrapée alors qu'elle avait fait du mal et j'aurais pu la laisser mourir Pour la simple et raison qu'avec Gaël ou pas dans la vidéo de l'interview, je parle du pardon en fait. Je parle du fait que j'ai envie de pardonner tous les gens qui m'ont fait du mal et que j'ai pas envie d'en vouloir aux gens. Et en fait, je me rappelle de l'importance du pardon donc je vais la sauver même si elle est lourde. Alors ensuite, pourquoi on s'embrasse je n'en sais rien, je suis euh, hétérosexuelle, je pense que maintenant vous le savez, même si vous posez encore la question. Mais euh, dans mes rêves, en fait, je ne sais pas, des fois ça peut être des filles, des garçons, c'est Il n'y a pas de logique dans mes rêves. Et pour le petit truc d'éloignement, c'est marrant parce qu'il y a trois jours avant, j'avais vu un film où euh, le, la meuf demandait un truc d'éloignement contre son mec parce qu'il avait agressé et je pense qu'en fait j'ai un peu rêvé de ce rêve dans ce film, etc. Voilà, c'était une petite nuit agitée, mais j'espère que ce petit rêve vous aura plu. Et j'espère vous retrouver demain pour une nouvelle aventure de la nuit. sur ce